Vas-y, un mec à côté de la fenêtre. Non. Oh. Pas du tout. Ah si. Oh, no oh, Security Secure hostage. La map me fait penser à tout un peu. À tout, à, à tout quoi. Genre tout. Il y a des escaliers comme dans Resident Evil. Il y a. Oh Vous avez vu le jaune Là non Pac-Man. Ah ouais. 5 secondes. Il y a tout. Ah tour Ah ouais ok, à tour un peu. Oh putain la vache. Oh il est le, le bon site en haut. Putain je suis du père sur la map Ah c'est marrant le ce truc en rouge Ça hein. ça fait bizarre mais c'est parfait au final. C'est très bien les trucs en rouge comme ça, hein. l'uniformité dans les couleurs. Moi je trouve ça génial, genre vraiment. On dirait un remake de la map CS Oil Rig. Ouais, vite fait. Bah, bah, C'est une plateforme pétrolière avec un héliport, donc déjà, par définition, oui. Mais bon, t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui ont utilisé ça. Dans Ground Branch, t'en as un. Metal Gear Solid 2. Bah, tout, À chaque fois qu'il y a des plateformes pétrolières, de toute façon, qui sont un peu quand même un truc assez connu des jeux vidéo, quoi. Beaucoup de jeux vidéo ont des trucs sur des, des plateformes pétrolières et à partir du moment où c'est un peu perdu dans la mer, un héliport, déjà ça se ressemble. Une espèce de version euh, version plus-plus d'un bungalow quoi. Je sais pas ce qu'il donne vers l'extérieur ou pas du coup. Ça pète quand même comme ça Ouais, ça va pas jusqu'au YEP. Hein. Ne jamais bête la loose pour si que c'est noté. Ouais. J'aime bien Tachanka en ce moment, ça fait tellement de mal. C'est vraiment puissant hein, maintenant, Tachanka. Ils viennent de le rendre encore plus puissant puisqu'il ramène à son niveau de vitesse et d'armure, mais surtout de vitesse au final. Il ramène à son niveau de vitesse plus de gens. Donc Tachanka, euh, de facto, euh, vient de prendre un mini-buff. Les meilleures villes de France, c'est. Nantes. Angers, c'est pas mal. Bordeaux, c'est bien. Il y a plein de Bordolais en revanche. Lyon, c'est pire. Il y a plein de Lyonnais. Oh, toi, je te crame toi. Parce que toi tu vas pas savoir qu'on va pouvoir faire ça. Et derrière, je rebondis là et là. Et il va coucher là maintenant. Mais c'est pas Valorant ou quoi là We're fire la Rochelle c'est bien Bordeaux c'est pas mal T'en penses quoi du nouvel opérateur Elle est incroyable Comparé à Grimm <rire> Non mais Grimm quoi Mais le P90 c'est pas de la dove dans Rainbow Six Bah ils l'ont changé mec Et ça devient genre la meilleure arme du jeu en fait Tu lui mettrais un 1.5 que ce serait la meilleure arme du jeu Sans déconner J'ai l'impression qu'il y a des caméras dans toutes les pièces Ici bio I'm sorry through. four last operator standing je comprends vraiment pas le nerf des vitesses Aucun intérêt à faire ça Je pense que tous les opérateurs devraient être en 2-2 Puis on arrête avec les vitesses et on arrête avec les armures Ouvrir la map, sortir de partout Faites de la R&D Même si vous allez mourir c'est pas grave L'important c'est que vous appreniez Quand les renquêtes vont sortir Il y aura une grosse différence entre ceux qui maîtrisent la map et ceux qui ne la maîtrisent pas J'ai jamais joué Emerald Allez bien Emerald le seul truc que je me reproche là pour le moment à la map, c'est juste que tes pièces se ressemblent. C'est quand même cool quand il y a des trucs justement assez spécifiques. Là ça s'appelle nanotech. Ok, qu'est-ce qui me donne l'impression que ça s'appelle nanotech quoi Ok, ça s'appelle... il y a un microscope quoi. Et ici ça s'appelle tank. Bon ok d'accord, réservoir, bon pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est un énorme couloir qui ressemble au fridge. Aïtien, on te Oh, sorry. Il n'y a pas de code couleur sur la map. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ternos, quoi. On dirait un peu... Bah, c'est un hôpital, quoi, le truc. Ouais, ouais, ouais. Le genre de truc qui te rend un peu... Un à mon avis, d'habiter là-dedans. Si vous deviez habiter à un endroit, vous prendriez quoi Quelle map de Rainbow Six Je prendrais chalet, hein. Littoral, les gars. Ouais, bah, bah après, li littoral, c'est où Littoral, c'est Ibiza, non oh, C'est ba les Baléares quoi. Ah Ibiza, je prends peut-être Ibiza, je prends peut-être Ibiza. Et moi, je suis, plus, euh, je suis plus chalet à la montagne que Villa à la mer. La montagne, c'est trop beau. Si c'était vraiment un remake de la ranquête, si vraiment ils voulaient... Le dernier élément qu'ils n'ont toujours pas intégré, c'est le fait que si tu partes en queue, solo, tu vas toujours tomber contre des squads, quoi. Donc de facto, si t'as envie de streamer, c'est de faire de la rank -aid. Le mieux, si t'as envie d'atteindre le meilleur de tes grades, c'est de pas partir solo. Avantage à ceux qui partent avec 4 personnes, quand même. Et sur un jeu comme R6, 4 personnes, enfin euh, 5 personnes qui se connaissent et, et qui euh, utilisent le même langage et les calls versus euh, 5 autres personnes en face qui se connaissent pas, etc. Euh, Il y a deux rangs de différence, quoi. Pas à partir de diamant platinium, hein. Je trouve que c'est normal que si tu squats, c'est plus facile. Euh, bah non. Non, non. On joue à LOL, poulet. <rire> Ça doit jamais être plus facile, en fait. C'est pas une question de facilité par rapport au fait que ce soit plus facile pour toi. C'est une question de facilité par rapport aux personnes qui sont en face de toi. Et là, mon gars, t'as lancé avec 4 potes. T'es avec un random. Et vu que le jeu a décidé qu'il était trop tard le soir, vous êtes tous diamants et tu tombes en face 5 BDS à 2h du matin. Et tu fais, ok, bon bah, let's go. Il vient de sortir de prac. Bon. Le nombre de caméras est impressionnant, quand même. Hein. Bah alors là, pour choper un otage, bah amuse-toi. Mais un avis sur la nouvelle map. c'est vraiment propre, moi j'aime bien. C'est net. Pour le... y a, y a rien qui me laisse présager que c'est une map euh, pas bien, voilà. Mais moi ça fait très longtemps que les maps de Ubis, je les aime bien. Je suis toujours dégoûté pour les mêmes choses au final, tu vois. Je balance pas du sel pour rien, enfin je pense pas. C'est plutôt pour le recyclage des armes, par exemple, moi je trouve ça insupportable. Je peux pas tout avoir, quoi. Un seul opérateur et en plus du recyclage, ça j'ai du mal. J'ai déjà dit assez pour ne pas rappeler à chaque fois quoi. Pass out. Speed out. On my lowest speed. Bah ouais, moi y a un truc qui bouge, je tire dedans, j'avais oublié qu'on était en otage. Franchement, je dois avouer qu'au bout de la 5 ou 6ème balle qu'elle a pris dans le... Je me suis dit, c'est peut-être l'otage. Ça m'a traversé l'esprit, mais c'était déjà trop tard.